Bon, le moment de vérité, je suis arrivé à ma voiture et on va voir les dégâts de monsieur Alex. Alors, surprise. Wow, oh, l'antenne qui m'a fait, putain Je vais te montrer un truc qui s'est passé hier soir. On m'a dit Viens voir, viens voir. Oh, oh c'est bon il ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre Il des peut de la GoPro de Alex, t'as fait une entrée fracassante, hein J'ai vu l'entaille, hein. elle est magnifique C'est une œuvre d'art, mec hein. On a essayé, on a essayé Mais tu pourras l'encadrer <rire> <Et> Vas-y <rire> Il a pas peur de faire des trous, lui Si seulement Mais bon, c'est jamais aussi simple Voilà, j'ai jamais de choses dans mes voitures, moi mais parfois quand tu as un gros trou dedans qui est fait par quelqu'un d'autre, bah tu es obligé de repeindre la porte. Hein. Merci Alex. Mmh. Voilà, prochain je touche ma caisse, je chope le Covid. Voilà, ah, ah. bon cette fois c'est pas de la peinture du action, c'est peinture voiture. Voilà. Côte couleur d'origine. Voilà, dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux. Bon, ça déconne un peu. Évidemment, c'est la bombe. J en plus, je ai rien à foutre.